Dans les furtifs, en fait, j'ai posé un truc qui va me permettre de, de poser beaucoup plus d'utopie, beaucoup plus de fonctionnement alternatif, euh, qui suscite un désir positif. C'est que je suis parti de ce, cette idée -là dont, dont je vous parlais, de dire, bon, ben bah, voilà, euh, maintenant que j'ai appris, je ne savais pas, hein, il, y a, il y a trois ans, mais que même Paris, par exemple, euh, finance, les collectivités territoriales se financent sur le marché bancaire international, quoi, donc empreinte avec un pourcentage d'agio de, de, de, sur le marché international. Tu, tu peux imaginer qu'elles vont s'endetter à, à un niveau tel que... À un moment donné, l'endettement sera tellement énorme et l'État joue en plus son rôle qu'il euh, il va avoir les faillites des villes, tu vois, et pareil des villages ou des collectivités peut-être même des départements, etc. Et du coup, j'imagine un, un truc où effectivement les villes se font niquer par le marché bancaire national, tombent en dette et sont rachetées par des multinationales, tu vois. Et, et donc, les multinationales arrivent et avec la logique ultra libérale, ne font pas payer d'impôts aux gens, parce qu'ils ont payé des impôts, ce n'est pas possible. Et donc, ils fonctionnent sur ce système de forfait dont je vous ai parlé, en disant, voilà, les citoyens ont des forfaits, il y a trois niveaux de forfaits. Euh... Mais comme c'est la logique libérale, je veux dire, si le mec paye un gros forfait, il faut qu'il accède à plus de services que celui qui paye un... D'où l'idée que la ville est redécoupée et qu'il euh, y a des avenues qui sont réservées aux privilèges, donc tu ne fais pas... Tu te tapes pas les embouteillages, tu as les parcs réservés aux privilèges, as, tu vois, alors que si tu es dans un forfait standard, tu tapes tous les embouteillages, le trafic, les parcs bondés, les squares où tes gosses, ils jouent avec 150 000 personnes, parce qu'ils sont blindés, tu vois. Il y a des sortes de portiques, mais invisibles, tu les vois même pas. Quand tu rentres dans la rue, tu as un drone qui arrive tranquillement et qui te dit euh, « votre forfait ne vous permet pas de, de, de stationner dans cette zone privilège, veuillez euh, tourner à droite et sortir de la zone dès que possible. » Tu vois, tu as des trucs comme ça, voilà. Et si tu ne le fais pas, ce n'est pas que tu vas te prendre un coup de taser, c'est que directement on débite ton compte quoi tu vois tu te prends une amende automatique qui va tu vois qui va se débiter sur compte donc tu sors vite de la zone parce que si dans une minute t'es pas sorti tu te prends 35 euros ou machin tu vois c'est c'est toujours doux soft c'est pas agressif tu vois mais, mais mais de fait tu vas pas aller dans la zone parce que putain déjà t'as pas beaucoup de ronds si tu te prends 35 euros et comme tout a été automatisé tu vois c'est comme le tu sais, la vidéosurveillance où, où ils te prennent ta plaque et puis boum tu te prends l'amende tu arrives chez toi dis mais putain mais pourquoi il y a une amende et les mecs, ils t'ont pris automatiquement le truc. Donc, c'est ce, ce genre de système-là, tu vois. Donc, très doux, très soft, c'est crédible, tu vois. C'est ce, ce qui peut se passer. Donc, je mets, ouais, en place ça, parce que, voilà. Ouais, ça nous prend en est, je pense, tu vois. Et on se rend pas compte de la chance qu'on a encore d'avoir des villes libres où on peut circuler à peu près partout, quoi, tu vois. Donc, je, je pose ça. Mais en même temps, je, je dis, j'essaie d'être logique, parce que j'essaie toujours d'être cohérent et crédible, c'est que je dis, bon, certaines villes vont être achetées, mais pas d'autres. Il y a des villes intéressantes. Paris, c'est super intéressant de racheter Paris, c'est une multinationale. Donc, je dis LVMH, à racheter Paris, tu vois, parce que c'est l'image du luxe, la classe. Cannes est rachetée par la Warner ou la Paramount, etc., parce que c'est la ville du ciné. Euh, puis, je délire sur Orange, je vous avais raconté ça. Orange, racheté par Orange, parce qu'ils n'ont pas racheté <rire> la marque et euh, c'est moins cher. Et du coup, ils refont une ville de télécom là-dessus. Bon. Et donc, je délire là-dessus en prenant les grandes villes, les grands trucs, parce que peut-être, tu as des villes, même en Allemagne, qui sont. Euh, c'est la ville de Volkswagen, c'est la ville de Lesley, c'est la ville de. Bourbon. Donc, je pose ça. Mais très logiquement il y a des villes qui ne vont pas être rachetées parce que ça ne vaut pas le coup que euh, si tu vas racheter Poitiers ou Niort ou je ne sais pas quoi, tu vois, euh, <rire> tu vois Niort, tu dis bon, euh, euh, euh, et là, il se passe des choses intéressantes. C'est-à-dire que soit l'État continue à gérer tant bien que mal, soit c'est les citoyens qui rachètent la ville, tu vois. Et là, se créent des systèmes politiques complètement nouveaux, quoi, tu vois, et encore plus dans les villages, tu vois. Donc, en fait, il y a plein, plein de villages qui sont euh, rachetés et autogérés par les citoyens, tu vois. Et du coup, les citoyens réapprennent à inventer des systèmes politiques qui vont fonctionner. Donc, tu as des trucs complètement horribles où c'est des sortes de... de, de t'en dans le sud, tu vois, côté vers le FN, où c'est des sortes de, de crypto-fascisme euh, beauf et euh, où ils financent que l'association de boules et euh, tu vois, machin. Euh, et puis, tu as des lieux, anards, communistes, euh, démocrates, euh, grecs, avec des systèmes de tirage au sort, avec des, des, des, des modes d'élection complètement différents. Tu vois, on revient à des des suffrages censitaires, des suffrages capacitaires, des suffrages, tu vois, des, des modes d'élection. De, de, Parce qu'il y a, non, on a un suffrage universel, mais il y a plein de modes de suffrage, en fait, quand tu regardes politiquement. Et, et c'est expérimenté, tester, etc. Et mon personnage principal, c'est un mec qui est sociologue des petites communautés comme ça, tu vois. Donc, il est spécialiste pour apprendre aux gens, à aider les gens à mettre en place. C'est comme un consultant, mais un consultant un peu politiquement très, très, très axé, tu vois, qui aide les petits villages à mettre en place euh, bah, des communautés communistes, des communautés à des communautés, euh, tu vois. Et c'est ça son rôle, avant de rentrer dans l'armée des furtifs, où il va apprendre à chasser les furtifs sa fille est partie avec un furtif. Et, et du coup, grâce à ces petits villages, je vais pouvoir générer vachement de choses. Euh, et ça, ça me plaît bien. Donc, je lis des trucs sur les utopies, etc. Et je vais pouvoir les, les mettre en récit, les mettre en scène et donner envie que ça existe, quoi, tu vois. Parce que les gens, ils ne connaissent absolument pas tous ces trucs-là. Il y a plein, tu vois. Moi, j'ai acheté un bouquin. Il y a 14 utopies. C'est des utopies en France. Tu vois, les mecs, il a décidé ces deux... Écrivain un journaliste, quoi. ils ont décidé d'aller en France, d'aller voir tous les, toutes les communautés les plus originales, les plus utopiques qui fonctionnent et des fois, depuis des 13 ans et on n'entend jamais parler, quoi, tu vois, les trucs, moi, je, même moi, je regardais, je me ah ouais, ça existe ça, tu vois, soit c'est dans l'éducation, soit c'est des communautés euh, bio, écolo, euh, ananas, enfin, tu vois, et, et putain, moi, si je peux mettre ça en scène, tu vois, et faire sentir aux gens que, que, que ça existe, c'est super cool, ouais, ouais, donc ça, ça motive bien, c'est un des trucs qui me motivent beaucoup dans les furtifs, euh, donc ça me permet de poser à la fois la dystopie euh, ultralibérale qui nous pend en est, tu vois, et en même temps de montrer toutes les façons de... Donc j'aime bien, le, le, la construction du récit est bonne là-dessus, enfin en tout cas euh, je vais pouvoir m'éclater là-dessus, euh, ce que je n'avais pas pu faire dans la zone. Ouais. Mais, mais voilà, c'est essayer de montrer les systèmes, et, et même moi en étudiant le truc, je me dis, putain, l'autre fois j'ai regardé sur le suffrage, euh, sur les mo modes de vote, je me suis fait une page Wikipédia, je me suis dit, putain, mais en fait, je ne connaissais rien, quoi, tu vois, je ne savais même pas ce que c'était. Suffrage censitaire, j'avais entendu ce mot une fois, mais je ne savais pas ce que ça voulait dire. Euh, capacitaire aussi, machin. Tu vois, tu votes si tu as euh, bac plus 5 ou pas, ou c'était à tu vois. Tu avais des, des seuils comme ça qui étaient liés à des. Alors tu dis, ah, c'est horrible, c'est pas la démocratie. Puis après, tu réfléchis, tu dis, mais est-ce que ça ne serait pas plus intéressant En même temps, que tu fais voter que les profs, est-ce que ça donnerait Tu fais voter, tu vois. Et puis de dire, moi, je pars beaucoup de ce principe-là, de dire que des communautés de 500 personnes, naturellement tu arrives à une vraie démocratie directe quand tu ne dépasses pas 500. Dès que tu dépasses 500, c'est des trucs qui ont été analysés en sociologie, c'est très difficile d'éviter les effets d'accaparement du pouvoir, de préemption, tu de... n'es plus en démocratie directe. Donc peut-être qu'il faut tout gérer avec des, des communautés comme ça, et en village c'est possible, tu vois, moi j'étais dans le Vercors, ouais c'était des villages de 500, 700 habitants, et tu sens que ouais tu connais tout le monde quoi, tu vois, donc tu peux... Donc, ça fait réfléchir aussi sur le fait de vouloir faire de la politique sur 65 millions de personnes. Forcément, tu arrives à des trucs aberrants parce que les gens ont dit l'Europe, machin, les citoyens ont plus prise. Bah ouais, ils ont plus prise, mais forcément, tu as 350 millions de personnes à gérer. Donc, qu'est-ce si que tu veux faire Avoir prise de quoi tu vois Mais de toute façon, le capitalisme, moi je, je, je le dis, c'est que c'est l'horizon à dépasser dans notre temps. cest on est noyé dedans, on vit dedans, on vit par l'argent, tous les échanges se passent par l'argent, etc. On, on, on, voilà, notre, notre sang, il est capitaliste, quoi, tu vois, qu'on le veuille ou non, même si on est révolutionnaire, etc. Et. On n'arrive pas à trouver un dehors, on n'arrive pas à générer un dehors du de capitalisme. Donc, il va se générer de l'intérieur, tu vois. C est, c est, on va, euh, moi, je dis que c'est une plaque d'acier plein, et puis c'est à nous de générer les plaques de rouille, les trous d'air qui vont, et accroître ces trous d'air qui vont, qui vont générer des poches où, où tout d'un coup, on va donner envie aux gens de, de, de, de, de, de créer autre chose, quoi, tu vois. Mais ça joue sur le désir. Il faut, il faut que ce soit désirable, ce qu'on met en place, quoi. Tu vois, si c'est que de la militant stris en disant « le système est dégueulasse, c'est tous des enculés, euh, la police, c'est des salauds, ils nous manipulent, etc. « Ouais, mais tu génères pas des affects euh, positifs qui te donnent envie vraiment de faire quelque chose, quoi. Tu vois » Donc moi, c'est vrai que j'ai toujours été dans l'alternative, j'ai toujours été dans l'idée d'une voilà, zone du dehors ou d un, d un, de, de construire quelque chose à côté. Moi, ce qui m'intéresse, c'est créer, et, et, et, et politiquement, c'est toujours créer. C'est pas de, de marque-bouter dans une lutte qui, qui m'aliène, qui, qui me déçoit, qui m'impuissante et, euh, et qui, à la fin, m'attriste et me fait perdre toute mon énergie, tu vois. Donc, il faut redonner ce désir et redonner place à des choses désirables, quoi. Et ça, c'est dur, ouais, c'est pas évident. Hein. Parce que le capitalisme présente des petits désirs comme ça, sans arrêt, donc... Euh... C'est très marrant, là, cette idée furtifs, parce que j'ai l'impression qu'il sera au croisement de la horde et de la zone, c'est-à-dire que la zone est un vrai, li est un vrai livre engagé, militant, à message, euh, tu vois, politiquement très situé, etc., euh, et, et, et qui te balance du message à longueur, de, à, long, à longueur de page, quoi, tu vois. La horde, pour moi, est l'accomplissement d'une vraie liberté collective, voilà, c'est l'histoire d'un groupe qui, qui va au bout de ce qu'il peut, et, et pour moi, c'est l'incarnation d'une utopie, euh... Une utopie dans un monde fantastique, quoi, mais, mais d'une utopie collective et qui va au bout avec une dimension philosophique forte, quoi, sur, euh, sur qu'est-ce que c'est se libérer, justement, et euh, se libérer par le lien, en étant avec les autres, en accomplissant quelque chose ensemble, etc. Bon. Euh, donc, il y avait une continuité, si tu veux, euh, et parfois, je me reprochais dans la horde de ne pas être assez politique, de ne pas revenir à des thèmes politiques, mais au fond, c'est un livre très politique dans ce sens-là, quoi, c'est-à-dire qu'il montre une, une utopie en acte, quoi, il montre un collectif en acte, il montre un vivre-ensemble en acte, et a euh, rien que ça, pour moi, c'est... C'est politique, quoi, tu vois, parce que la plupart des récits, bah, c'est une personne, un héros qui, euh, tu vois... Moi, je dis toujours, malheureusement, le, le la cœur de la narration, c'est l'imaginaire de droite, c'est-à-dire que c'est un héros tout seul qui se bat et qui arrive à s'en sortir, tu vois. C'est l'individu tout seul se battant contre le système qui s'en sort. Et ça, mine de rien, c'est des schémas euh, imaginaires de droite, quoi, tu vois. Euh, donc, de créer des collectifs qui s'en sortent ensemble, c'est déjà autre chose. Bon. Et les furtifs, bon, il y a ce collectif aussi, etc. Mais euh, je pense qu'il y a une dimension... Euh, encore plus euh, positive et affective que, que les autres, quoi, tu vois. C'est-à-dire que là, maintenant j'ai deux, deux petites filles, je suis en famille, je suis beaucoup plus dans le lien que j'étais avant quand j'écris la, la horde. J'écris euh, sur le lien, mais j'étais seul, j'étais solitaire. Là, je le vis au quotidien et je pense qu'il y a des choses plus mûres, plus matures qui vont sortir. Et je reviens de la politique directe aussi, quoi, tu vois. Mais je croise du fantastique avec de la politique, donc c'est... Ça peut être la synthèse absolue de ce que j'ai voulu faire, tu vois, mais euh, ça peut être un ratage aussi euh, complet. Euh, mais ça me paraît vraiment, ouais, ouais croiser mes thèmes. Euh... Non, ce que j'aime bien, c'est quand il y a des militants, qui viennent me voir dans des, dans des salons comme ça et qui me disent euh, ça m'a super aidé, ça m'a donné la niaque, ça m'a aidé à me battre, c'est un livre, c'est un petit bréviaire de combat que je, je... dans lequel je me ressource régulièrement, Toi, sur la zone. Hein. Ça, c'est ça, j'adore, ouais. Là, quand j'ai ça, je me dis bon, ok, je l'ai pas écrit pour rien, quoi, tu C'était vraiment le but de ce livre. Euh... Moi, je demande pas aux gens qui me disent c'est un super bouquin littérairement. Pour moi, c'est pas un super bouquin littérairement, la, la zone. Mais si les gens me disent que ça m'a donné l'énergie de continuer à me battre ou ça m'a fait prendre conscience, ça a changé... Hier, j'avais quelqu'un qui m'a dit que euh, ça m'a fait prendre conscience politiquement et, et, et, et, et ça a changé ma vie. J'ai regardé les choses différemment et j'ai agi différemment après. Je me dis que wow, c'est voilà, le meilleur compliment que tu puisses faire. Hein. Voilà, ce livre était fait pour ça, donc euh, je ne demande pas la même chose à l'heure du contrevent, c'est encore autre chose. Tu vois, mais, euh, mais sur la zone, c'était ça, c'était ce fameux mot conscientisation tu vois, qui était dans les années 70, un mot hyper important. Euh, conscientiser les gens. c'était et C'est un livre très années 70 pour ça, il était fait pour ça. Ouais. Et donc, si ça aide et ça sert, bah, je suis ouais, vraiment content. Et, et, et à la fois pour ceux qui militaient déjà, mais à la fois pour des gens qui ne militaient pas forcément, qui avaient une sensibilité, et que ça a amené à la militance, ça a amené à se battre en tout cas. Même sans parler de militance, mais que ça a amené à se battre dans leur quotidien, et, à, et avoir une conscience politique forte, et à, et à se positionner, à s'engager. C'est très bien écrit d'un certain point de vue. C'est-à-dire c'est très bien écrit au sens où les, les phrases sont hyper soignées, hyper cadrées et tout ça. Mais profondément, moi je trouve aujourd'hui, par rapport à ce que j'ai fait, ça manque de vie en fait. La phrase, elle manque de vie. Quoi. Elle est très structurée, tu vois. Elle est très architecturée, elle est très... Euh... Et c'est argumentatif. C'est un registre argumentatif, la, la, la zone. Et on est dans ce registre quasiment tout le bouquin, quoi. tu vois. Il y a quelques trouées poétiques, il y a quelques métaphores, il y a quelques envolées. Mais on est dans le registre de... « Putain, les gars, je vais vous expliquer la vie, quoi, tu vois. » Et, et j'argumente, je rationalise, je, tu vois. Donc, c'est un discours politique et argumentatif, voilà. Très, très, très, très fortement marqué. Et, euh, et aujourd'hui, ce style-là me, pla me plaît beaucoup moins, quoi, tu vois. Me m'intéresse beaucoup moins parce que je trouve que ça ne fait pas jaillir des forces de vie, tu vois. Ça manque de bifurcation, ça manque de surprise. Ouais, ça manque de fluidité. Et ça manque de surprise, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut que ta phrase, elle fuit, quoi, tu vois, c'est-à-dire que... Mais comme un tuyau fuit, quoi. comme si tu mettais tout d'un coup un coup de tournevis dans le tuyau, puis tu, en... Pff, tu vois, l'eau, elle... Il faut que ça gicle, il faut que ça bifurque, il faut que ça soit... Que la phrase ne soit pas un œuf parfaitement rond et dans lequel tout est dit et tout est refermé, tu vois, ce qui est le cas sur les phrases de la zone. Donc c'est très bien, c'est très refermé, c'est propre, tu vois, mais il n'y a pas cette ouverture poétique qui fait que tout d'un coup, l'imaginaire part... On a l'impression et c'est le défaut vraiment du livre que, que, que je veux prendre la main sur le lecteur et lui dire regarde euh, voilà il faut que tu penses ça, il faut que tu prennes conscience de ça, tu vois c'est vraiment il faut que tu prennes conscience de ça, tout, tout le message l'attend derrière et, et, et c'est très bien je veux dire c'est une, une pulsion de jeunesse et c'est une force, euh, je renie pas du tout ça tu vois mais aujourd'hui j'ai envie d'avoir quelque chose de beaucoup plus ouvert qui laisse plus d'espace aux gens, qui, qui génère des lignes de fuite, tu vois. C'est un peu le combat de Lewis-Foucault, c'est vachement marrant parce que Foucault écrit comme ça. Foucault a une architecture stylistique, euh, argumentative magnifique, c'est un excellent styliste. Et il a des, des, des fins de phrases, j'appelle ça en tripod, où il met trois adjectifs, tu vois. Et quand tu mets trois adjectifs, tu vois, tu dis, euh, par exemple, « le pouvoir se déploie dans l'invisible, l'intangible et l'interstitiel », tu vois Pam, pam, tu peux pas bouger, quoi, tu vois, t es, t es, t es sur le tripod, t es, t es enfermé dans le triangle, et, et ferme ta gueule, je t'ai bloqué, tu vois, et ça c'est Foucault, tu vois, et c'est le style de Foucault, et, et Deleuze, c'est des, des phrases où il y a des, des coupures, quoi, tu vois, il y, a des, il y a des images, ça paraît beaucoup plus simple, mais il ouvre énormément de choses, tu vois, et, et, et Deleuze, d'ailleurs, il y a un texte qu'il faut absolument lire, hein, d'ailleurs, qui qui quand Deleuze analyse Foucault, il envoie une lettre à Foucault, ça s'appelle Désir et plaisir, c'était paru dans le magazine littéraire. C'est un des textes les plus importants pour moi dans, dans la zone du dos. Il dit voilà, la différence entre Foucault et moi, c'est que Foucault considère que la société, c'est un ensemble, une architecture de pouvoir. Voilà. Pouvoir, savoir, relier, etc. C'est une architecture extrêmement, alors soit pyramidale, soit horizontale, etc., mais en tout cas extrêmement structurée. Et que les mouvements de résistance, les mouvements de résistance, viennent après, pour essayer de, de casser les cadres, de les, de les, de les gauchir, de les tordre, etc. Et, et Deleuze et Guattari, eux, c'est exactement l'inverse. Ils pensent que les lignes de fuite sont premières. C'est-à-dire que le mouvement est premier et le pouvoir vient ensuite, quoi, tu vois. Mais ce qui est toujours premier, c'est les lignes de fuite. Et c est, c est, tu vois, c'est vraiment intéressant, quoi. Et, euh, et j'en viens à ça, vraiment plus. Et, et ma littérature, moi, elle était un peu fougaldienne dans la zone. C'est-à-dire vraiment, j'avais une phrase architecturée. Et puis, le mouvement venait après dans la métaphore, dans... On te, on te disait dans la phrase qu'il fallait que tu libères, mais la phrase ne libérait rien en elle-même, tu vois, c'est vraiment ça, c'était... Or, une vraie grande littérature politique, c'est que la phrase elle-même euh, est ce qu'elle qu qu dit, quoi, tu vois, c'est-à-dire que si tu parles de la, du mouvement, ta phrase doit être un mouvement, tu vois, ta syntaxe doit être un mouvement, elle doit être vraiment... Euh... Et si tu parles de la libération, ta, ta, ta syntaxe doit être libérée, tu vois, elle doit libérer les choses des forces, tu vois. Et ça, c'est une progression stylistique vachement, vachement importante... Euh... À, à trouver, c'est très long, c'est très difficile. Et, euh, et, et c'est ça que j'ai plus atteint dans la horde et que j'essaye... Euh... Donc c'est une écriture plus politique aussi, tu vois. C'est une écriture plus politique, plus libre, plus, euh, plus surprenante, avec des cassures plus grandes, avec des ruptures plus grandes, tu vois. Et tu peux pas, euh, voilà, tu peux pas développer l'idée qu'on doit être vivant, etc. si ta phrase n'est pas vivante. Ou quand je parle de la littérature blanche, je veux dire, une littérature qui, qui, qui consiste en phrases de dix mots avec sujet verbe complément, je suis désolé, elle peut pas dire quelque chose de... de, de ça doit être super bien choisi chaque mot. Ça peut pas véhiculer qu'autre chose qu'une sorte de simplicité, de simplification du monde. Tu vois, y a pas de mouvement dans ces phrases. Tu vois, en littérature blanche, moi des fois, je jure parce que tu lis le truc, tu dis, au bout d'un paragraphe, tu dis mais, mais arrêtez quoi. Si j'ai un complément, si j'ai complément, si j'ai complément, mais arrêtez quoi. C'est insupportable quoi. La vie n'est pas ça quoi. Tu vois, c'est euh... donc ouais. De toute façon, y a des enjeux. Hein. Et, et voilà, j'essaie de ramener, c'est-à-dire que la personne doit ressentir physiquement. Ce que je lui dis avant même que le sens lui dise, quoi, tu vois, si c'est bien fait, voilà, si c'est bien écrit. Et le défaut de la zone, c'est ça, c'est qu'on qu te dit ce que tu dois ressentir, mais on ne te le fait pas ressentir. Donc à un moment donné, c est, c est, ça ne suffit pas, quoi. Moi, je ne rien sur le contenu, etc., mais voilà, c'est un livre d'idées, enfin, tu vois, c'est vraiment un livre de philosophie politique, c'est. Ok, il y a un souffle épique, c'est clair, tu vois, il y a un vrai souffle épique, il y a une vraie énergie de jeunesse, etc., dedans. Et moi, j'aime beaucoup ce livre, et tu vois, je Je, je, je disais, les gens me disaient hier, eh, qu'est-ce que ça vous fait d'entendre ce texte, tu vois, dit. Euh, je disais, j'ai l'impression que le Alain de 25 ans parle au Alain de 45 ans. Quoi. Et c'est le Alain de 25 ans qui a raison. Ce n'est pas moi aujourd'hui. Moi, je suis en bourgeoisie, j'ai une famille, j'ai deux, deux gamines, euh, je vis bien, je suis reconnu, machin, tu vois. Et, et, et l'énergie qu'avait ce gamin de 25 ans, c'est lui qui a raison. tu vois. Et il y a des choses qu'il qu y a dans la zone que je n'arrive pas à avoir aujourd'hui. Il y a une forme de colère, une forme de rage que je n'arrive pas à retrouver aujourd'hui dans mes, dans mes textes. Mais voilà, il ne faut pas essayer de réinventer quelque chose que tu as perdu. Il faut essayer de faire avec tes forces actuelles. Je pense que je suis beaucoup plus dans la chair, le sensible, la vie aujourd'hui que je l'étais à l'époque. Eh bien, donnons envie, quoi, tu vois. Donnons envie aux gens à partir de, cette, de ce que j'éprouve de la vie aujourd'hui et tout en gardant la puissance politique, enfin, tu vois. C'est-à-dire que moi, je ne me satisfais pas du monde tel qu'il est et ce n'est pas parce que moi, j'ai réussi, entre guillemets, euh, et que le, le, le système m'a validé que euh, je considère que le système est bon. Non, il est toujours aussi mauvais, simplement, j'ai eu de la chance, quoi. Mais euh, le système est toujours aussi pourri, quoi. Simplement, le fait d'être validé t'enlève la colère primale qui t'aide à te battre, tu vois. Donc, il faut garder... Euh, L'axe, mais euh, en, en servant des forces que tu as. Euh... Sinon, tu t'endors et puis voilà. Et puis, tu, tu, tu dis non, mais c'est des trucs de jeunesse. Euh, je... Non, moi, je, je, je, je trouve que ce, ce Alain qui a fait la, la, la zone, il, est, il, est, il a plus de valeur que le, le Alain d'aujourd'hui, tu vois, mais euh, sur ce axe-là, tu vois. Euh... Après, je me sens plus riche, je suis plus fécond. Euh, J'embrasse beaucoup plus de choses de la réalité euh, qu'à l'époque. Euh, J'espère que ça va se sentir dans, dans mes prochains livres, quoi, tu vois. Euh... Putain, 13h20. pardon, putain, <rire> <Ma> bah véhicule. <rire> euh, je devais être à 13h en bas, ah, merde, oh, putain, ouais, merde. Je ouais, pensais pas du tout que ça... <rire> <rire> ouais, mais voilà, je suis pas...